Ben, euh, L'utilisation, on va dire, de, de, de la partie euh, fourragère euh, de l'arbre euh, bon, il est utilisé, on va dire, naturellement. Mais euh, les vaches vont simplement aller chercher un petit peu de complément. Euh, L'utilisation proprement dit bon, on n'est pas dans une zone euh, où on a des pertes euh, importantes de production, on va dire, dans, euh, sur les périodes d'été. Hein, on, on a pas mal de surface, on a aussi des terrains très diverses. Bon, après on peut, là on a en présence sur l'exploitation des, des poiriers à bois, où là les fruits, on va dire, sont, sont bien consommés par les animaux, mais en termes de quantité, bon, c'est assez difficile à juger. Quoi. Sur les, les fruits, les poires, vous avez des... Euh, parce que des fois on entend que les, les vaches elles peuvent euh, s'étouffer, euh, ou alors que ce serait peut-être si elles en mangeaient trop euh, ça pourrait ouais. être euh, acidose que, euh... Euh, on, peut, on peut aller jusque <rire> l'alcoolémie <rire> chronique <rire> sur euh, certaines euh, animaux en, en quantité quoi. Bon, après le, la poire euh, euh, ouais, on peut toujours avoir un risque euh, sur euh, un étranglement quoi. Bon, on n'a jamais eu le cas après bon, nous on a quand même euh, pas mal de vergers, euh, de, de pommiers en haute tige aussi, en pré euh, Bon, C'est des choses qui peuvent arriver, mais qui peuvent arriver aussi avec d'autres euh, produits. Quoi. On n'a jamais eu le souci. Quoi. Ouais. Après on évite, euh, après les coups de tempête ou des coups de vent, euh, quand il y a trop de fruits à terre, d'incorporer les animaux. A la rigueur, on peut, aller, euh, on peut vite faire les ramasser et puis euh, éviter qu'il y ait on va dire, un excès. Ça remonte, hein. ça remonte des années à 50, 60, des vaches revenues euh, des prêts, complètement sous la raté les ports d'entrée. <rire> ouais, une vache et une cuvée de fermentation. <rire> Donc un petit, petit excès de pommes. Ouais, <rire> vraiment... Sur le sur l'aspect, on va dire euh, c'était pas le but. Bon, à l'instant, on n'en a jamais eu besoin à, à, à ce niveau-là, quoi. De toute façon, ils ont pas été, euh, enfin, les arbres n'ont pas été conditionnés pour faire ça. Euh, donc dans ce fait-là, euh, ils ne sont pas utilisés pour